La compagnie no More Pas, c'est une compagnie qui a été créée en 2005 euh, autour de mises en scène que je crée et qui ont toujours à voir entre le mélange d'art plastique et de théâtre. Le projet, il est né par une demande de, de la communauté de communes de Châteaubriand derval euh, qui nous a demandé euh, de monter un projet avec les classes de Derval, Saint-Vincent et Châteaubriand autour d'un thème entre rêve et réalité et euh, donc on est parti de l'idée de créer en théâtre d'ombre des chimères qui évoluent au travers d'un paysage imaginaire. Il était une fois un monstre mangé qui se promenait, qui se promenait dans la forêt. Il était énervé. Okay. Le monstre mangé. J'étais énervée car ce matin, il avait raté, raté sa chasse. Ben, J'étais intéressée déjà par le côté euh, culturel, artistique, euh, le travail autour du théâtre, donc moi ça me laisse la possibilité au cycle 2 de travailler les textes, la lecture, euh, la mise en voix. Même si on n'a pas abouti à ce projet-là final, c'est un prétexte et euh, je, euh, on étudie différents univers en fait. Les premières séances c'était sur le côté euh, art visuel, créer des chimères <rire> et ensuite plus euh, la mise en scène avec le Théâtre d'Ombre. Mais la première séance c'était vraiment euh, comprendre ce que c'était que le Théâtre d'Ombre. Donc euh, on est parti d'illustrations qu'il qu y avait dans les livres que Martina, l'animatrice, nous avait apportées. Et on, pour simplifier certains dessins, parce que ça pouvait être compliqué euh, techniquement de dessiner des choses un peu imaginaires, on est parti aussi de dessins qu'il y avait dans la classe. Euh, on a associé différents éléments de différentes parties de corps d'animaux existants. sort a dessiné sur le carton, après et, et ils ont coupé, après on l'a dessiné, après ils ont mis des petits pots pour qu'on la, qu la joue avec, et après voilà. On a fabriqué des marionnettes comme ça, et en fait on les a fabriquées avec du carton. Par exemple on fait un papillon. Et du coup, après, on voit le papillon. Pour faire de l'ombre, il faut un rideau avec de la lumière, et après, on passe devant et ça fait une ombre. 7, en Ce qui était le plus facile, c'était quand on a colorié nos au début, eh ben, on a appris l'ombre et tout ça. Et après, on a appris euh, que quand on est plus près de la lumière, eh ben, eh ben, on, est, on devient plus gros et quand on est moins près, ben, on devient plus petit. C'était génial et du coup, bah, on, a été, euh, on a été ici faire le spectacle. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand on a colorié nos chimères. Des fois... Et on a pris des modèles pour faire où on a imaginé des, des chimères. C'est un tigre et une tête de citrouille. Les projets sont toujours euh, très intenses, il y a plein de choses qui se passent avec les artistes. Et puis ce sont des choses surtout que nous, en tant qu'enseignants, euh, on ne pourrait pas mettre en place. Parce qu'on n'a pas le matériel, parce qu'on n'a pas le, la formation tout simplement. Quoi. Ce qui les surprend, ce sont les jeux de couleurs. Quand, euh, ils aiment bien mettre les filtres en fait. Euh, Aujourd'hui, il y a eu du bleu qui a été mis. Et... Waouh, quoi, il y a un côté magique dans tout ça. La lumière c'est magique. Alors les phases du projet, d'abord. Euh ils ont eu une découverte, un petit peu, qu'est-ce que c'était que le théâtre d'ombre. Euh, donc, ils ont euh, bah, vu qu'il fallait un objet qui était opaque, qu'il fallait de la lumière. Ils ont vu qu'il fallait euh, euh, s'éloigner ou se rapprocher pour euh, avoir des formes plus ou moins grosses. Euh, voilà, ça, c'était une première étape. Après, ils ont créé euh, leur maquette. Ensuite, ils ont créé leur personnage. Et ensuite, à la fin, ils ont inventé une histoire. Alors, ça permet de bah, travailler plein de choses, l'imaginaire, l'oral, l'art visuel aussi. On a fait un projet de marionnettes en construisant nos maquettes pour commencer. Et après, on a fait des petits personnages et on a commencé à tourner un peu euh, un petit film avec euh, les, les, maqu les maquettes des enfants. On a pris des lumières pour, avec, pour euh, éclairer et on a utilisé les marionnettes qui faisaient des ombres euh, pour euh, montrer les marionnettes et les maquettes. J'ai bien aimé que les personnes ont bien construit leurs maquettes, ils ont bien manié leurs maquettes et puis leurs bonhommes qui ont été fabriqués, ils ont été très bien fabriqués, ils les ont très bien faits, il n'y avait rien à dire sur ça. Bah, ils m'ont étonnée parce que c'est vrai que certains, par exemple, qui sont assez réservés en classe, dans ce genre de projet, ils se révèlent un petit peu, parce que ça sort un petit peu de ce qu'on fait en classe. Donc voilà, certains m'ont épaté là-dessus, sur leur capacité de créer, d'imaginer. J'ai pris le projet surtout pour euh, l'expression orale, enfin expression corporelle et euh, orale aussi, parce qu'on a beaucoup euh, parlé de ce qu'on allait faire, ce qu'on faisait, et, donc tout ce qui est euh, oui, langage et puis, et puis le, cor le corps, parce que là on a la vitesse de passage derrière le drap, il y a tout un je me vois, je ne me vois pas, je, je suis petit, je suis grand, enfin en fonction de... D'où je suis par rapport au rétroprojecteur. Voilà. C'est tout ce qui est lié au, au corps, au physique. Ouais. Enfin, c'est une manière d'appréhender la lumière en fait, le théâtre d'ombre, et euh, c'est aussi un prétexte pour. Euh, euh, appréhender le spectacle en général, de comprendre euh, comment ça fonctionne. Après c'est une technique particulière mais ils, ils, ils vont mettre des choses qu'ils fabriquent mais ils vont se mettre aussi en jeu. Donc c'est vraiment aussi euh, l'idée de, de, de les faire aller euh, à de quelque chose qu'ils fabriquent au fait de se mettre en scène aussi. Ce projet-là, il est vraiment pluridisciplinaire dans le sens où ils ont fabriqué, euh, ils agissent, ils jouent, euh, ils manipulent ce qu'ils ont fabriqué, ils, ils regardent les images qu'ils ont fabriquées. Enfin voilà, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait.